J'ai décidé de créer un site internet qui s'appelle trocdepresse.com euh, et qui permet euh, de ne plus jeter ses journaux et ses magazines mais de les échanger avec ses voisins. Le site a été ouvert le 4 juin, alors le premier jour ça a cartonné. Grâce à l'article qui est paru dans Le Monde, donc j'ai eu 300 inscrits euh, pratiquement en une semaine. Euh, et là, le site existe donc depuis un peu plus de deux mois. J'en suis à pratiquement un millier d'inscrits. C'était vachement agréable de, euh, quand on, je, je vais ouvrir ma boîte aux lettres et que je vois un magazine. Euh, enfin, c'est un peu comme un bonus quoi. Avant, avant. Avant j'étais abonné à des magazines, maintenant plus je préfère acheter au kiosque et, euh, parce que je varie les plaisirs au lieu d'en lire toujours le même. Euh, et donc du coup ça fait toujours la petite surprise, des fois c'est une fois par semaine, des fois j'en ai deux. Donc c'est plus agréable et parfois ils me donnent des magazines qu'ils ont achetés, qu'ils n'ont pas mentionné sur le site parce qu'ils l'ont acheté une fois comme ça. Et ils me le mettent quand même parce que de toute façon ils vont le jeter. Donc, euh, donc voilà c'est plutôt, plutôt agréable, ça fait des bonnes surprises. Ça permet... De découvrir, euh, enfin, de découvrir des nouvelles lectures, encore une fois des magazines qu'on n'a pas l'habitude de lire et qui peuvent être intéressants, euh, ou de lire des magazines euh, qu'on aime bien mais qu'on n'achète pas, soit parce qu'on n'a pas d'argent, soit parce qu'on n'a pas le temps et qu'on est tout le temps en déplacement, qu'on rentre tard. Tout le monde y est gagnant, euh, les, les voisins lisent plus, on se rend compte, euh, on gaspille un peu moins. Accessoirement on fait un peu des économies même si c'est pas vraiment le but euh, à la base parce que bon c'est pas des économies euh, monstrueuses mais c'est intéressant. Ça permet à la personne qui s'inscrit de, de, de participer très simplement, d'avoir un petit geste écologique sans aucun effort. Et ça moi je trouve que c'est vachement euh, agréable et gratifiant. Au-delà d'échanger euh, des magazines, ça permet de créer du lien dans son immeuble. Euh, je m'en suis rendu compte quand moi j'avais un meuble euh, d'un fabricant suédois très connu, euh, que je voulais euh, jeter, mais qui était en bon état, donc je voulais je le donner. J'ai mis une annonce dans, dans le hall de, de mon immeuble, et il euh, y a quelqu'un qui s'est tout de suite manifesté en me disant « moi ça m'intéresse ». Et donc du coup elle est venue taper à ma porte, du coup on a discuté, on lui a donné le, le meuble et euh, elle m'a dit oh, bah, c'est très sympa, oh, bah, du coup on ne se connaît pas, on se croise toujours, c'est bonjour, bonsoir dans la cage d'escalier, ça s'arrête là. Donc euh, venez boire l'apéro un de ces soirs, comme ça on apprendra à se connaître, etc. Donc il euh, donc, y a aussi cette dimension là qui m'intéressait, euh, c'est que c'est des gens euh, avec qui, entre guillemets, je vis, qui sont dans mon immeuble. Enfin, bon, en plus il se trouve qu'il y a deux immeubles et euh, c'est des gens que je croise tous les jours et à qui je ne parle jamais donc c'est pas très grave mais bon, quelque part ça peut être intéressant et du coup je me suis rendu compte qu'il y avait un avocat dans mon immeuble euh, qui euh, nous a aidé pour d'autres sujets donc bon voilà c'est intéressant de rencontrer des gens euh, c'est des gens qui vivent à côté de nous c'est pas des gens qui sont dans la rue et qu'on reverra probablement jamais euh, donc il y avait cette dimension là qui m'intéressait au delà de la dimension euh, un petit peu écolo euh, qui consistait à dire jeter c'est un peu dommage, on peut donner une seconde vie, probablement que le magazine un jour ou l'autre va être jeté, mais s'il peut passer entre deux ou trois mains avant d'être jeté, euh, c'est plus rentable entre guillemets pour le magazine en lui-même, voilà. donc il sert plusieurs fois, euh, donc c'est ça qui m'intéressait. Pour l'instant c'est plutôt excitant parce que je vois que ça marche, Ça marche, que les gens s'y intéressent, que les journalistes me contactent, donc je, je pense que l'idée est plutôt bonne, euh, sinon les gens ne pas l'information. Euh, c'est gratifiant de voir que, que les gens s'y intéressent et qu'ils euh, relaient l'information sur Twitter, sur Facebook, etc. qu'ils s'inscrivent, ils, ils m'envoient des messages euh, ce qui me plaît aussi c'est le fait d'entreprendre parce que jusqu'à présent moi j'ai toujours été salarié dans une entreprise donc c'est bon, plutôt confortable évidemment euh, mais là je, bon d'abord je suis mon propre boss, mon propre chef donc ça c'est plutôt agréable de ne pas avoir quelqu'un au-dessus euh, de créer quelque chose de toute pièce euh, qui n'existe pas et qui n'a pas de concurrents. Bon, S'il y avait des concurrents, ce n'était pas très grave, mais euh, de, de créer une vraie idée en laquelle je crois, qui n'existe pas. J'ai l'impression, euh, toute proportion gardée, d'apporter une petite pierre à l'édifice. Enfin, pour l'instant, c'est une petite pierre parce que le site euh, est encore modeste. Euh, mais si ça marche vraiment, c a titre personnel, ça va me faire plaisir parce que ça voudra dire que mon idée n'était pas trop mauvaise. Euh, et que, accessoirement, euh, bah, à ma façon, je participe un peu à l'écologie et au développement durable. Et j'apporte quelque chose, euh, on va dire, à la communauté ou à la société, même si c'est euh, très minime. On se rend compte qu'on a beaucoup consommé et que euh, tout ça a maintenant ses limites, qu'en plus, c'est la crise, donc les gens ont moins d'argent. Il y a plein de choses dont on se débarrassait il y a 10 ou 15 ans, et, et en fait, ça n'a plus de sens de, de faire ça. <musique> la presse numérique, c'est très bien, il y a des gens qui s'intéressent, c'est formidable, mais la presse papier, moi, j'adore ça, donc j'espère je, non pas être un frein, mais pouvoir promouvoir ou euh, euh, redonner du lectorat à cette presse-là these pure... few